Bonjour, aujourd'hui on va faire une méditation d'autocompassion pour récupérer les deux jours de sport qu'on a fait Donc euh, on peut s'allonger, on peut se mettre sur une chaise, euh, on peut se mettre assis sur un fauteuil On peut se mettre en lotus par terre sur un coussin, c'est comme on veut Donc j'espère que vous êtes apprêtés On peut commencer Donc je m'étire d'abord les, les bras, j'étire les épaules, j'étire le buste, j'étire le dos, j'étire les jambes, je bouge un peu le bassin. J'étire le buste, j'étire encore le dos et j'étire encore les bras et les épaules. Tout doucement, je peux rentrer dans mon être intérieur. Je peux fermer les yeux, poser une main sur mon chakra du cœur, poser une main sur mon cœur. et je contemple ma respiration je m'accorde du temps pour moi je m'accorde du temps pour me faire plaisir pour me faire du bien Je me félicite des, des jours de sport que j'ai effectués. Je suis heureuse d'arriver jusqu'ici. Je suis compatissante envers mes défauts. Je suis compatissante envers mes faiblesses. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Sans jugement. Si j'ai des pensées qui viennent, je les laisse passer. Je ne les arrête pas. Tout doucement, je peux sentir ce sentiment d'amour dans mon corps. Je respire, je suis en contact avec mon être intérieur et je fais grandir cet amour en moi par la respiration. À chaque inspiration cet amour grandit, grandit de plus en plus. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités. Le regard des autres m'importe peu. Je fais ce que je peux pour les autres et c'est très bien comme ça. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je peux prendre de grandes inspirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et je continue dans les grandes inspirations, les grandes expirations. Et plus j'inspire, plus le sentiment d'amour se diffuse dans tout mon corps. Je peux porter une main sur mon chakra du cœur si je veux. entendre mon cœur battre. Je suis en vie. Et tout doucement, je peux ouvrir les yeux. Merci pour cette séance.